fort ouvert sur le monde qui bouge. À travers les générations, nous forgeons notre savoir-faire. La qualité n'est pas un acte, mais une habitude. Telle est notre devise. Nous parcourons les modes et les saisons de Sérone à Barcelone, puis à Paris. Dans notre atelier, nous taillons de beaux vêtements et bâtissons avec passion. Essentiel, nous nous en faisons un nom. Notre héritage est notre raison d'être. De cette histoire, naît notre futur. Nous sommes Henri.